Sa c'est une compagnie ivoirienne basée en Côte d'Ivoire et qui est spécialisée dans l'analyse de données, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Nous avons entendu parler d'Ambition Africa grâce à nos connexions avec Business France et l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'avoir l'invitation à participer à, ce, à cet événement-là. Il est important pour sa analytique d'être aujourd'hui à Ambition Africa parce que notre stratégie aujourd'hui c'est l'expansion. Nous avons, nous avons gagné notre, notre légitimité sur le marché ivoirien et la stratégie de sa analytique aujourd'hui c'est adresser le marché français et ouest-africain. D'ailleurs on a ouvert notre filiale à Reims cette année pour pour adresser des problématiques de cybersécurité. Donc c'était tout à fait justifié que cette analytique soit présent aujourd'hui aux Ambition africaines, pas que présent, mais être sponsor pour avoir plus de visibilité, rencontrer d'autres entreprises françaises, mais d'autres pays africains. Alors ma journée aujourd'hui, c'est une journée très intéressante. Euh, avec euh, la participation à plusieurs panels, euh, plusieurs tables rondes. Et également, c'est une partie qui a été très très importante pour nous, c'est la partie B2B avec les entreprises, euh, différentes entreprises. Et ça a été vraiment une réussite. Alors, nos perspectives pour la suite, c'est l'ouverture de notre filiale en France, à Reims. Nous avons choisi Reims pour la proximité avec le Grand Est et surtout l'Université de technologie de Compiègne parce que notre stratégie aujourd'hui, c'est avoir un pôle carré basé en France et également un pôle de compétences en Côte d'Ivoire de pouvoir faire l'échange des talents accompagner le développement des talents pour adresser vraiment des, des thématiques de haute technologie comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Et pour nous, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là à, à l'événement Ambition Africa. Et l'année prochaine, nous serons encore ici pour pouvoir faire encore plus de rencontres, pouvoir développer plus le réseau et puis euh, continuer sur la stratégie d'expansion de ces analytics.